Vous êtes, vous êtes agricultrice Oui, euh... je suis agricultrice et puis j'étais pas du tout au courant de, de ce qui se passe là. Et euh, je vois malheureusement que c'est vraiment la réalité du monde agricole aujourd'hui. On est vraiment en train de, de mourir et de ne plus pouvoir vivre du tout de notre métier. Qu'est-ce qui vous met la corde au cou puisque là c'est l'image Eh bien la corde au cou c'est que tout, tout, tout augmente, les, toutes nos charges augmentent depuis des années. Et euh, nous, nos, nos produits, on n'arrive plus du tout à les enfin, à, on les valorise parce qu'on fait de la qualité. Aujourd'hui, on fait de la qualité, mais on n'est plus du tout décideur. On est plus du tout décideur. Impossible d'aimer les animaux si tu les sens dans le frigo. Simple, basique. Moi, j'ai euh, fréquenté de façon assez importante le monde de l'élevage. Euh, et c'est des, des questions qui se posent euh, de façon concrète pour plein de gens, en fait. Euh, comment euh, changer notre rapport aux animaux euh, Comment ça va se faire progressivement etc. Euh, Moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est une transition vers une agriculture plus végétale. Alors ça va être très compliqué, bien sûr, puisque euh, le système politique et économique ne va pas du tout dans cette direction pour l'instant. Donc c'est vraiment... Je pense qu'il faut qu'en fait les... les, les anti-spécistes, je vais dire vegan pour, parce que ce mot est beaucoup plus connu, euh, se rallient aux éleveurs et inversement pour qu'ensemble on combatte euh, finalement ce qui détruit aussi les éleveurs, puisqu'on ne s'en rend pas compte mais on lutte contre un système, on ne lutte pas contre des individus et finalement les éleveurs sont victimes, tout comme les animaux, de ce système. Il euh, y a deux agriculteurs et cela inclut les éleveurs qui se suicident par jour, c'est énorme, il euh, y a 1900 animaux qui meurent chaque seconde, c'est énorme aussi, euh, donc il faut bien comprendre que le système actuel n'est pas viable, ni économiquement parlant, ni moralement parlant, y a, y a, ni environnementalement parlant. Euh, c'est quelque chose qu'il faut abolir le plus rapidement possible. C'est quelque chose qu'il faut penser stratégiquement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, évidemment. Comment faire pour que ce travail-là soit fait avec les éleveurs Eh bien, c'est, euh, à mon avis, euh, accepter euh, le dialogue et donc... Euh, ils acceptent qu'on se rencontre parce qu'en fait ils, ils restent dans leur sommet de l'élevage euh, entre eux. C'est pas vraiment vrai ça parce qu'ils nous avaient proposé de faire un stand. Oui, c'est vrai, ils nous ont proposé de faire un stand, mais que peut faire un stand qui doit faire 3 mètres carrés avec la suprématie de l'importance des autres stands et des autres gros lobbyistes Ça sera un stand symbolique et ça sera un non-événement et ils ne viendraient pas nous voir. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait des tables rondes, c'est surtout des tables rondes. Il faudrait que la société prenne conscience de son mode de consommation. Et vu que la société elle est basée sur la loi de l'offre et de la demande, eh ben, c'est faut arrêter, c'est faut inverser le truc. Et s'il si n'y a plus de demande de produits carnés, on, déjà il n'y aura plus d'élevage, il n'y aura plus d'exploitation animale. Donc déjà à partir de là, c'est faire évoluer les mentalités, On veut changer nos modes de consommation. Quoi. Mais je pense qu'il faut continuer le travail d'information sur l'éthique animale, sur le fait que ce n'est pas justifiable de continuer à exploiter les animaux. Et euh, il y a de fait de plus en plus d'éleveurs qui sont convaincus et qui arrêtent. Euh, soit qui arrêtent de mener leurs bêtes à l'abattoir, c'est le cas notamment pour des races qui se produisent euh, de la laine ou des trucs comme ça, où ils continuent à tondre euh, des bêtes mais ils cessent de les, euh, de, les, de les faire tuer ou produire des agneaux, etc. Et puis il y a des éleveurs qui se reconvertissent euh, soit en production végétale, soit euh, à faire des lieux d'accueil, soit euh, euh, des fermes pédagogiques, des trucs comme ça. À l'heure actuelle, l'élevage est subventionné à plus de 50%. Il y a 50% du chiffre d'affaires de l'élevage en France qui vient de primes, de subventions diverses. Et c'est aussi des, un argent qui pourrait servir de façon beaucoup plus positive en fait, à alimenter des reconversions donc vers les productions végétales, notamment, mais je pense qu'il y a pas mal de pistes qui peuvent être suivies. Enfin, tout va être amené par une, une prise de conscience euh, affin, collective de leur part, euh, comme quoi euh, l'agriculture qu'ils mènent en ce moment n'est pas forcément durable et, euh, et ne peut pas fonctionner sur le long terme, tout simplement, euh, parce que déjà on va épuiser nos ressources et sur une, un transfert des ressources, tout simplement. Euh, par exemple, les emmener soit vers un mode d'agriculture végétale où ils pourront parfois réutiliser leurs machines, euh, comme euh, je vois, par exemple, les, les cuvalets qui peuvent également être utilisés par, euh, pour des laits végétaux, ou alors euh, réutiliser oui, des, des choses euh, composant leur euh, leur machine d'élevage actuelle euh, pour construire parfois d'autres machines qui pourraient même ne rien avoir avec l'élevage. Un éleveur, il peut s'il veut continuer dans, dans, dans ce qu'on appelle un peu l'agriculture, il peut, euh, il peut euh, amener à, à un élevage de plantes. S'il veut toujours élever quelque chose, il amène à un élevage de plantes. Plein de trucs dans les cultures végétales. Il y a plein de végétaux qu'on peut faire pousser. Il y a plein de vieux légumes. Qu'on qu qu n'utilise plus depuis des années et des années, et comme le panais déjà il y a quelques années, on n'a pas vu ça pendant, euh, pendant des décennies et des décennies, et puis c'est revenu à la mode. Et c'est des cultures qui ne sont pas énergivores en flotte, euh, qui ne demandent pas d'engrais spéciaux, machin comme ça. Toutes les espèces qui ont été, généti qui ont été génétiquement modifiées, elles s'éteindront d'elles-mêmes. Bon, du coup, c'est sûr que dans un premier temps, on sera de trouver plein d'animaux en liberté, machin comme ça. Mais après, ben, la nature, elle est quand même relativement bien faite. Et donc, tous les animaux qui ne pourront pas s'adapter à ça ben, s'éteindront d'elles-mêmes. Parce que là, en l'espèce de quand même 40 ans, il y a plus de 60% d'espèces végétales et animales qui ont disparu à tout jamais de la planète. Alors qu'en temps normal, il aurait fallu 2 millions d'années. Et tout ça, c'est l'humain qui en est responsable. Est-ce que ce serait, selon toi, à l'humain de gérer ça Les espèces qui vont disparaître bah, C'est quand même l'humain qui a foutu la merde, quoi. donc ce sera de logique que ce soit l'humain d'essayer de, de réparer tant que en fait peu euh, les dégâts qu'il a causés. Quoi. Je pense que ça implique la disparition d'un certain nombre d'espèces. Euh, par exemple, l'immense majorité des poulets qui sont élevés pour leur chair, ce sont des races qui ont été, euh, qui ont été construites, euh, façonnées euh, ces dernières décennies et on a par exemple des poussins qui atteignent un âge, un poids d'adultes en 40 jours, qui ont les os qui se cassent, qui ont des problèmes cardiovasculaires, enfin qui ont une vie de misère, ça c'est des espèces dont euh, ça serait une très bonne chose qu'elles disparaissent de la surface de la Terre, euh, parce que c'est une vie de souffrance en fait pour les individus. Euh. Et puis il y, y a des espèces qui, sont, qui ont des bonnes conditions physiologiques de vie, et euh, qui peuvent euh, continuer d'exister, à mon avis, dans de bonnes conditions. Là encore, s'il y a une reconversion de l'élevage euh, qui s'effectue, euh, les brebis euh, peuvent très bien continuer euh, d'exister euh, et de pâturer, ce qui entretient euh, les paysages et des trucs comme ça, sans produire nécessairement, puisque de toute façon, à l'heure actuelle, l'élevage, comme je le disais, est déjà sous perfusion. Euh, des pouvoirs publics, donc c'est des décisions politiques. Il euh, y a des gens qui n'arrivent pas du tout à sortir de l'idée d'arrêter de, de manger euh, ce qu'ils appellent de la viande, oui. euh, et donc il y a des scientifiques qui ont travaillé à faire de la viande sans animaux. Qu'est-ce oui. euh, que tu penses de ça Là Je, je, je reviendrai peut-être sur ma position en temps voulu, mais je pense que c'est une mauvaise chose, puisque apparemment, si j'ai bien compris, je suis pas scientifique, donc je, voilà, mais apparemment, on prélève des cellules sur des animaux pour euh, les faire se multiplier, enfin bon, bah, je dis peut-être n'importe quoi, mais il me semble que c'est ça le, le truc finalement ça revient quand même à une exploitation parce que ces cellules il faut bien les prélever sur quelqu'un pour que 7 milliards d'êtres humains aient de la viande à manger et ben forcément il faut beaucoup d'animaux sur lesquels prélever donc est-ce qu'on va pas revenir sur un schéma euh, si ce n'est industriel en tout cas sur un schéma d'élevage donc je suis contre et en plus au-delà de ça sur un plan cette fois-ci plus philosophique je pense que ça ça finit par maintenir les animaux dans ce statut quo de ben, d'êtres qui sont finalement euh, exploitables pour les êtres humains, c'est-à-dire qu'on continue à les hiérarchiser comme, euh, comme étant en dessous de l'être humain, alors que ça ne devrait pas être le cas. Si on relâche plein, plein d'animaux et que les gens ont toujours la, la même mentalité euh, euh, au niveau des animaux, et ben ça recommencera comme, euh, comme avant. Et, euh, et en fait c'est juste une, un changement de mentalité qui va faire qu'au fur et à mesure on va apprendre à, des solutions pour cohabiter co co Sachant qu'il y a un livre très intéressant qui aide comme Zo qui, euh, Zoopolis pardon, qui, euh, qui parle de ça, euh, de, du, de la cohabitation de co avec, euh, avec des animaux Si on arrivait dans un monde où, euh, bah où, où les animaux seraient libres, euh, auraient les mêmes droits que humains. attention quand je dis même droits je ne dis pas donner le droit de vote à une poule, mais à avoir les mêmes droits sociaux, c'est-à-dire que bah, le droit à la vie, juste le droit à la vie. Quand on parle d'abolition de l'élevage, d'abolition de, de la viande, de fermeture des abattoirs, les gens me disent soit on va être envahi d'animaux, soit ils vont disparaître. Dans la pratique, en fait, la quasi-totalité des animaux, ils sont, euh, ils sont mis à un régime de reproduction forcée souvent par insémination artificielle, c'est-à-dire qu'on les produit volontairement. Si on, la consommation de viande baisse, pour finir par disparaître, les, la, le taux de reproduction va baisser et va finir par disparaître. La reproduction euh, qui se fait euh, spontanément et ça sera euh, beaucoup moindre en termes de taux euh, de reproduction. Là, on est vraiment dans un régime de reproduction forcée, incessante, etc. Donc le problème ne se posera pas de la même façon. Euh, bah, les vaches n'ont pas besoin des milliers de grains d'avoine qu'on qu leur donne parce que ce n'est même pas leur nourriture naturelle. Si, si on en finit avec l'élevage, on libère un nombre de terres assez incalculable. D'une part les terres qui sont pâturées, mais aussi les terres qui servent à produire des céréales qui vont servir à nourrir le bétail. Et euh, on a donc énormément d'espaces qui sont disponibles soit pour une emprise humaine, soit pour le monde sauvage. Et euh, là encore, je pense que c'est au niveau local que ça se joue à chaque fois. Voilà. Comment attribuer ces espèces Les cochons passent le trois-quart de leur vie à, à, regarder leur, à découvrir leur environnement. Donc, ils font toujours attention à ce qui euh, est autour d'eux. Et c'est comme chacun, chacun, de, chacun des êtres qui vit sur cette terre, des, surtout les êtres humains. Eh ben, on va faire attention à ce qu'il y a à côté de nous, à la personne qui est à côté de nous. Eh ben, c'est pareil pour les cochons. Si on ne les maltraitait pas, tous les animaux, si on les maltraitait pas, si on ne les frappait pas, on ne les égorgeait pas, si on ne les mettait pas dans des, dans, à vivre pendant toute leur vie sur des, du béton, eh ben, ils seraient heureux, ils feraient attention, ils seraient gentils, ils seraient euh, heureux. Euh, J'ai entendu quelqu'un qui disait euh, que être euh, maître, c'est justement se mettre au service de l'animal. Je pense que le, le, le gros problème là de notre rapport aux animaux, c'est que c'est des biens, des choses, des propriétés, et que quand on est maître, ça veut dire qu'on est propriétaire en fait. C'est-à-dire qu'on a d'une certaine façon le droit d'user de, des animaux et d'abuser d'eux, euh, et qu'il faut euh, en venir à l'abolition de ce statut de propriété. Qu'ensuite on ait des relations privilégiées avec des animaux, c'est une chose, mais si c'est des relations égalitaires, on n'est plus du tout dans une relation de maître à euh, je ne sais pas quoi à choses ou à serviteurs ou à esclaves. Avant l'abattoir, il y en a quand même certains qui, qui prennent soin de, de leurs animaux. Et euh, pourquoi pas euh, lancer des sorties pédagogiques avec euh, des enfants qui viendraient prendre soin des animaux donc pour éveiller aussi leur conscience euh, au niveau du soin des animaux. Je vois qu'il y a des enfants qui grandissent dans des grandes villes parfois, qui n'ont jamais entendu parler d'une poule ou euh, ils pensent que les œufs poussent dans les arbres euh, ou des choses comme ça. Donc euh, d'abord ouais, peut-être utiliser euh, les animaux qui restent, qui ne seront pas capables tout simplement de vivre euh, dans la nature euh, sans les entre guillemets utiliser euh, à des fins pédagogiques, tout d'abord. Et après, euh, peut-être euh, bah laisser, laisser faire les choses, laisser faire la nature, euh, tout simplement, euh, avec des veaux qui vont naître dans un contexte un peu plus libre, etc. Et, et voir si, euh, si ça fonctionne pour une, pour une réintroduction des, des bovins, vent euh, volailles et compagnie dans la nature. Impossible d'aimer les animaux si tu les entasses dans le frigo. Simple, basique. Si demain on arrête, les pêcheurs. Les éleveurs en pisciculture, que deviennent-ils ben C'est pareil que par rapport à l'élevage terrestre, il faut envisager une reconversion. Alors ça peut être dans le domaine de la mer, il y a plein de choses qui se développent à l'heure actuelle au niveau production aquacole qui ne sont pas des productions d'êtres sensibles. Je pense à l'algoculture la, ou des trucs comme ça. Les territoires côtiers sont des territoires nationaux et sinon, euh, c'est des territoires internationaux et qui sont soumis à une exploitation euh, absolument euh, phénoménale. Euh, on tue dans le monde chaque année 64 milliards d'animaux vertébrés terrestres, euh, pas loin de 70 aujourd'hui, 70 milliards, mais on tue entre 1000 et 3000 milliards de poissons, et sans parler des crustacés et des céphalopodes, les pieuvres, etc c'est-à-dire un nombre qui est complètement incommensurable, qui est complètement inimaginable. Et aujourd'hui, la moitié des poissons consommés sont des poissons issus de ce qu'on appelle l'aquaculture, qui, en fait, qui est pour beaucoup de la pisciculture, et c'est des centaines de milliards d'individus. C'est-à-dire que, en fait, quand on parle d'élevage, on ne pense pas à la pisciculture. Mais la majeure partie de l'élevage, finalement, ce n'est pas des mammifères, ce n'est même pas des oiseaux comme les poulets, etc., c'est des poissons et euh, je pense qu'il y a une, une nécessité d'un point de vue moral d'abolir la viande mais aussi donc euh, en fait la, la consommation de chair d'animaux c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire donc, etc. et qui cause des ravages euh, en termes euh, de, de souffrance euh, qui sont monumentaux et euh, donc de, la revendication d'abolition de l'élevage c'est aussi une revendication d'abolition de la pisciculture alors la pisciculture c'est soit en mer des grands euh, filets, et des, euh, soit sur terre, des étangs, etc., mais aussi des cuves, euh, des tanks, euh, etc. C'est quelque chose qu'on voit peu, mais c'est quelque chose qui concerne un nombre incalculable d'individus et qui cause des souffrances monumentales. Les, les taux de concentration de poissons dans les élevages sont très souvent très supérieurs aux pires élevages d'animaux terrestres, et c'est des animaux qui vivent dans des conditions... Euh, absolument monstrueuse de promiscuité, de maladie, de parasitisme, etc.